Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Question sans détour. 15 jours après le passage de la tempête Fiona en Guadeloupe, les traces de ce phénomène naturel sont encore visibles et sur certains territoires encore plus que d'autres. C'est le cas à capester bello précisément, qui a beaucoup souffert du passage de cette tempête. Le maire de capester bello Jean-Philippe Courtois, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous étiez dès le samedi matin euh, sur le terrain à capester bello votre commune ou certains quartiers ont été particulièrement touchés. Vous pouvez témoigner vous-même, au regard de ces images-là, que certaines familles ont vraiment souffert. Oui, je voudrais que malheureusement, Capes serbello fait partie des territoires qui ont été les, les plus impactés. Donc forcément, nos premières pensées vont en direction donc, de ces familles qui ont, qui ont tout perdu. Il a fallu donc, les accompagner durant ces, ces 15 jours pour pouvoir se reconstruire déjà personnellement l'occasion pour moi de remercier à toutes celles et ceux qui ont œuvré, que ce soit les, les élus, les agents de la collectivité, les bénévoles, mais aussi tous ces professionnels de santé qui sont venus à leur rencontre de manière à leur permettre de pouvoir verbaliser cette souffrance et après que nous puissions mettre en place l'accompagnement nécessaire pour leur permettre donc de pouvoir retrouver le minimum vital, que ce soit avec de l'eau, des denrées, des vêtements et maintenant les accompagner au travers donc des aides du conseil départemental pour pouvoir aussi être logés. Oui, il y a l'aide d'urgence pour la dignité humaine, on peut dire ça comme ça, et il y a aussi tout ce qui s'accompagne, c'est dans cette période qu'on est justement, vous parliez de relogement, d'aide justement à la reprise du quotidien, le travail, l'école pour les enfants, la collectivité joue son rôle. Oui, tout à fait, puisque nous l'avons voulu comme cela, que la priorité soit donnée à l'homme. C'est dans ce cadre-là que nous avons œuvré pour que dès le mardi, c'est-à-dire 48 heures après le phénomène, que les écoles soient ouvertes, de manière à permettre aux enfants de pouvoir sortir de ce climat anxiogène pouvait y avoir dans certains foyers. Parce que vous imaginez un, un élève qui, au mois de septembre, perd tout son matériel, les ouais. vêtements neufs de l'entrée, donc le caractère, on dira enjoué de cette rentrée scolaire qui était donc gâchée par cela, mais lui permettre de pouvoir retrouver les copains, sortir donc de, de ce climat et permettre aussi aux parents de pouvoir faire les, les démarches administratives nécessaires. Et à cela, nous avons pu, et ça je remercie donc, toutes celles et ceux qui ont joué leur rôle, que ce soit la préfecture, région, département, l'ensemble des, des collectivités, ainsi que des, euh, des partenaires privés qui ont tout de suite donc, su répondre à, ces, à cet appel de manière à ce que nous puissions porter un minimum de réconfort à la population. Comment se passe la suite Comment continuer à accompagner ces familles, notamment sur les questions de relogement ben, Sur des questions de relogement, ben, là nous euh, touchons au coup, puisque nous avons mis en place un dispositif au niveau du conseil départemental dans le cadre du relogement d'urgence avec euh, les bailleurs sociaux. Donc ce seront près de 73 familles donc, sur l'ensemble du, euh, du Sud-Bastère qui ont été prises en charge. Et donc nous finalisons avec euh, les, les dernières pour leur permettre de trouver un logement. La vraie problématique. y a encore des, des, des, des familles qui n'ont qui pas trouvé euh, le logement adéquat. Qui sont... ben, il y a encore des situations difficiles Il y a quelques situations difficiles parce qu'au-delà de l'urgence, il y a quand même la vie au quotidien. On oui. prendra l'exemple de déplacer une famille de Capester en direction de Trois-Rivières, de Gourbey-Route, alors que les enfants sont scolarisés à proximité pour oui. ceux qui n'ont pas de véhicule. Donc il faut pouvoir anticiper cela. Il y a aussi la difficulté donc, pour les personnes, surtout à mobilité réduite, qui étaient au rez-de-chaussée et donc, qui ont été les premières touchées donc, par les dégâts des eaux. Il n'y euh, a pas forcément autant de logements disponibles donc, leur permettant donc, de retrouver euh, une habitation donc, euh, au, au niveau zéro. Donc voilà toutes les problèmes. Sur lesquels nous travaillons, mais pour lesquels l'ensemble des services du conseil départemental sont mobilisés. Oui, absolument, puisque maire de Capester-Bello, vous représentez également la collectivité départementale qui a euh, euh, œuvré de son côté pour la rétablissement euh, de l'adduction en eau potable le plus rapidement possible. On sait que ce sont quand même de lourds travaux et qu'il faudra encore être patient pour un retour à la normale. Oui, tout à fait, ouais. puisque Bélo Cadeau ayant été euh, fortement endommagé. Donc c'est-à-dire que nous sommes partis pour des travaux qui vont durer au moins deux mois. Donc on comprend et on entend parfaitement maintenant la souffrance de l'ensemble du territoire puisqu'il s'agit oui. euh, maintenant de, de l'adduction principale. Oui. Mais les travaux ont été mis en place en urgence avec euh, les agents du SMGEAG pour euh, rétablir l'eau dans, dans les zones où cela est possible, mettre en place donc, des circuits parallèles pour pouvoir réalimenter un maximum de zones oui. et bien entendu euh, mettre à disposition dans le cadre donc, du plan sec eau avec la préfecture donc, la distribution donc, de près de 10 000 bouteilles d'eau tous les jours sur cap -Esterne. Et je profite encore une fois de l'occasion pour remercier toutes celles et ceux oui. qui nous ont spontanément donc, Apporter des palettes d'eau. Là, je peux parler d'entreprises de Capesterre, mais aussi de l'ensemble de la Guadeloupe, de collectivités, euh, que ce soit la ville de, de Saint-Claude, la ville de Petit Canal. Hier, donc, nous avions la présence donc, du président de la collectivité de Saint-Martin venu aussi nous porter de l'eau. Donc, c'est dire que la solidarité a pris tout son sens de manière à ce que nous puissions mettre à l'abri la population. Absolument. Il y a des zones particulièrement plus touchées que d'autres, même à Capesterre-Vélo. On pense à Sainte-Marie notamment. Euh, là, il y a des problèmes effectivement chez... dans des foyers, mais aussi aussi des professionnels de l'agriculture qui ont été touchés euh, par ces fortes pluies. Oui, tout à fait. Et là, quand on parle de solidarité, ça a vraiment pris tout son sens puisque nous avons tout de suite ouvert donc, la maison de quartier comme étant sûr pour pouvoir euh, reloger en premier lieu donc, celle de ceux qui avaient perdu donc, leur, leur habitation, euh, voire euh, les, les agriculteurs qui eux-mêmes avaient des grandes difficultés sur l'exploitation venir apporter donc, des denrées, soutien au niveau de la population. Euh, ces bénévoles qui ont tout de suite pris euh, d'eux-mêmes la, la gestion de, de cette maison et nous avons pu aussi avec l'aide du conseil régional départemental et de la ville distribuer des matelas donc à ces familles pour leur permettre de pouvoir passer euh, des nuits plus confortables sur le plan agricole donc c'est euh, la route de la Sarthe qui a été euh, lourdement euh, touchée puisqu'elle est euh, aujourd'hui fermée donc c'est dire que nous avons près de 10 exploitations qui sont maintenant inaccessibles par moyens motorisés, avec que ce soit de la banane, mais aussi des élevages porcins, pour prendre ne oui. serait-ce que cet exemple. Donc, avec les services donc de, de, la, de la région, nous avons lancé, donc depuis cette fin de semaine, des travaux pour pouvoir réouvrir le plus rapidement cet accès. Vous allez d'ailleurs le rendre visite, accompagné des, des, des collectivités majeures et d'autres représentants de collectivités, pour trouver des solutions, parce que le retour à l'activité le plus rapide possible, c'est ce qui est important, autant pour l'agriculteur le, le, que pour ces équipes. En fait. Oui, c'est vraiment indispensable, puisqu'il faut que nous puissions aussi euh, préserver euh, les emplois autour de, oui. de ces activités, puisque nous sommes en pleine période euh, de production de bananes, nous sommes euh, pour certains, avec l'exemple euh, des élevages porcins qui y a sur cette zone, en période aussi donc, de, de livraison en direction donc, des, euh, des différentes boucheries. Donc, c'est dire qu'il y a là un secteur de l'activité qui est très impacté. Il y avait donc euh, cette première euh, priorité qui était de mettre à l'abri des populations qui avaient été mises en difficulté. Mais il faut aussi que la population soit consciente que nous avons agi sur tous les secteurs, dans toutes les directions, même en direction donc, de nos agriculteurs pour pouvoir rétablir les accès, leur permettre aussi donc, de pouvoir préserver leur outil de travail et voir comment nous pouvons retrouver donc, un équilibre sur le territoire le plus rapidement possible. Il y a d'autres professionnels qui ont été touchés, on a parlé de l'agriculture mais on peut parler également de certains restaurateurs, de commerces également qui ont été touchés. Comment là, votre collectivité, enfin les collectivités, le département ou la mairie peut-elle accompagner euh, ces personnes auprès des organismes ressources Donc, ce qui, ce qui a été fait, donc, nous avons sollicité donc, tout de suite les, euh, les services que ce soit de la CCI ou de la Chambre des métiers de l'artisanat qui ont dépêché un certain nombre d'émissaires en direction donc, des, euh, des chefs d'entreprise de manière à pouvoir les visiter, faire le point avec eux donc, sur, sur les besoins et euh, nous avons aussi donc, eu cette chance de, de rencontrer de nombreux chefs d'entreprise qui étaient à jour au niveau de leur assurance, ce qui va leur permettre donc, de pouvoir être éligibles euh, au niveau donc, des aides à la catastrophe naturelle et aussi accompagner les autres dans le cadre du montage des, euh, des différents dossiers pour qu'ils soient euh, aussi accompagnés afin de, de pouvoir relancer rapidement ces, euh, ces activités. Nous sommes aussi en train de finaliser au niveau de la ville puisque nous voulons renforcer cette dynamique avec un accueil spécifique pour les chefs d'entreprise donc à partir donc de, de lundi prochain au niveau donc du service donc de la direction de l'animation de l'économie sociale au niveau donc, de l'ancienne CAF, pas loin du Bic Marron pour pouvoir accueillir les chefs d'entreprise, les accompagner dans le cadre en du suivi de leur Forme de dossier. guichet unique où ils pourront avoir toutes les informations nécessaires à la Toutes les informations y être orientées oui. autant vers la CCI, la Chambre des métiers, mais aussi pour pouvoir être orientées sur le montage, sur les dossiers, parce qu'on sait que quelquefois, surtout quand on a oui. tout perdu avec oui. l'eau, il peut être très compliqué de monter des dossiers en direction de l'assurance et des autres partenaires. Ah, effectivement. Alors, dans la vie, le vécu également de chef d'édilité, on sait qu'on a le risque d'avoir des événements comme ceux-là, mais on peut dire aujourd'hui, on a ressenti vous avez beaucoup parlé de solidarité, que le maire ne se retrouve pas finalement seul face à ce type de situation. Euh, on a dans notre pays cet ADN-là, en tout cas, de, de, de, de, de collecter les, les forces vives, pour faire avancer les choses bah, Je crois que le, euh, tout est dit en cette oui. phrase. Hein, son nom mec à la, à la mm -hmm. euh, on l'a bien compris au travers donc, des événements qu'on a vécu par le passé. Donc ça reste pour nous un réflexe que d'être présent pour, pour l'autre. Et de voir aussi que cette, ce soutien euh, dépasse quelquefois donc, les limites géographiques de la Guadeloupe, ça fait chaud au cœur. Mais euh, ça démontre aussi à l'ensemble euh, de, de la population que quel que soit le point sur lequel on peut toucher sur euh, notre petit papillon, que c'est la Guadeloupe qui fait oui. face. C'est ce qui fait que nous avons cette force de résilience, mais surtout cette forte capacité à nous remettre debout. Et pour se remettre debout, euh, il convient également de nettoyer. Où en est-on Les travaux avancent au fur et à mesure pour redonner à Capesterre-Bélo euh, euh, son bien-être et son bien-vivre. Oui, tout de suite, nous ouais. avons mobilisé donc le maximum d'entreprises sur mmh. l'ensemble du territoire, parce que Capesterre a eu cette malchance d'être touché donc, de, de la sarde jusqu'à oui. en passant par chaud donc sur nos extrémités, jusqu'à la plaine. Donc, c'est dire qu'il y avait beaucoup à faire sur le sur ce territoire mais il était pour nous important de pouvoir nettoyer, redonner ce, ce, ce sentiment de, de retrouver cette capacité que nous connaissons assez rapidement pour que ne serait-ce que psychologiquement que nous puissions passer les traumatismes de, de cette catastrophe et que nous puissions commencer ensemble à reconstruire notre territoire. Merci Jean-Philippe Courtois d'avoir accepté ce rendez-vous. Notre numéro de questions sans détour à venir dans la semaine, mais d'ici là on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.